Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. Il y a déjà une... Au niveau sécurité, nos services travaillent mais tous les jours avec l'État, avec l'euro. Bien évidemment que c'est compliqué, mais.